Je... Donc je viens... Ta gueule, la mouette Oui, alors je porte, je porte, je porte mon fardeau. Tu le vois là derrière, mon fardeau. Là, alors, c'est pas tout à fait ma nouvelle acquisition. Ça, c'est le symbole de ces haters que je me trimballe depuis 3-4 vidéos, depuis la vidéo sur les beurres en équipe de France. Là, ils sont particulièrement nombreux et nombreuses, hein, avec toujours les mêmes récurrences dans les patronymes. Nous, nous en reparlerons plus tard. Alors aujourd'hui, plusieurs petites choses. Premièrement, faites gaffe... Hein, vous êtes maintenant surveillé. Alors vous n'êtes pas surveillé par euh, Benalla. Alors, si vous regardez cette vidéo le 31 août euh, 2028, cela ne vous dira rien. Mais là, nous sommes en juillet 2018 et nous découvrons que euh, les... la sécurité de ceux qui nous gouvernent est assurée par des truands, par des malfrats qui emploient des, des, des pratiques euh, qui seraient presque dignes d'un mafieux dans la banlieue de Naples. Bref, ferais-je ou pas un sujet sur l'actualité brûlante, sur le premier scandale d'État du quinquennat Macron, euh, en l'occurrence euh, le sinistre, le triste cire M. Allah. Je ne sais pas, mais en tout cas, donc n'est pas lui qui nous surveille, c'est ma nouvelle acquisition. Oui, alors je me suis offert, je me suis offert récemment chez l'Antiquaire, un nouveau buste. Oui, j'aime beaucoup la sculpture. Alors c'est évidemment une... Euh, c'est une pure... Euh, allez, la mise, la mise au point des cônes, parce que je suis un boulet et que je l'ai mal faite. Refaisons-la mieux. Alors évidemment, c'est un, un plâtre, c'est une, une copie d'inspiration antique, mais cela n'a rien d'antique. Je le trouvais simplement euh, raffiné, distingué, et, et voilà, ça m'a suffi. Donnons-lui un nom. Vous savez que la statue euh, de Pierre disposée sur mon bureau d'inspiration grecque s'appelle Virgile, je vous l'ai déclaré récemment. Aidez-moi à trouver un nom à, ce, à cet effet romain qui meut et qui nous contemple, voilà. Vous saviez déjà, pour ceux qui avaient des doutes sur ma sexualité, vous saviez déjà que euh, j'étais la réincarnation de Pascal Sevran. Mais attends, attends, Jean-François, va de ce côté-là pour mon profil. Alors désormais, vous savez que je vais chez l'antiquaire, donc j'ai un peu toutes les caractéristiques de la vieille tante. si jamais vous en doutiez euh, encore. Alors à propos de haters qui doutent, je vous ferai récemment, ça fait longtemps qu'on a, qu a fait ça, Léo, tu me rappelleras Bichon. Euh, ça doit faire au moins deux ans que je n'ai pas fait une vidéo consistante à lire les messages des haters et des hatresses. je le ferai bientôt, il y en a une qui m'a fait rire d'ailleurs elle sera aux première loge tu as presque gagné un prix, je ne sais plus comment elle s'appelle, une, une, une blondinette sur Facebook qui n'a pas l'air euh, forcément vilaine qui me dit que euh, mes, commentaires mes, mes analyses souhaitent la frustration de celui qui a une petite bite bon alors si tu veux euh, « <rire> Je veux bien que tu viennes me chercher sur ce terrain-là. Après, aller, choper, aller chercher un métis de presque 1m95 sur le, les proportions de, de, de, de son organe, ça me semble un terrain un petit peu glissant. » Tout ce que je peux te répondre, c'est que comme disait Pierre Bénichou, euh, Si tu l'avais dans la bouche, tu ne pourrais pas dire choucroute. » Alors, la sortie du bouquin de Delavier. Oui, alors, euh, Fredo. Fred de la Vie alias petite vidéo. Salut à tous. Alors c'est Frédéric de la Vie. Alors aujourd'hui je vous fais une petite vidéo. Sort enfin son livre. Je j'ai eu l'honneur, la, la chance euh, de le préfacer en compagnie de l'ami Piero San Giorgio. Le lien, j'en ferai une fiche de lecture en son temps. Mais enfin c'est quand même 600 pages. Je, je l'ai lu bien sûr pour le préfacer, mais néanmoins je n'en ai, je, je, je, je, je ai pas fait une. Je n'en ai pas fait une lecture active stylo en main et donc je ne suis pas en mesure de vous en délivrer rapidement là une fiche de lecture dans l'instant, je le ferai en temps voulu, néanmoins on me félicite un petit peu comme on félicite des parents à la naissance de leur nouveau né, on félicite l'ami de Delavier et l'on se précipite pour au moins balayer quelques pages de son nouvel opus, le lien est dans la description de la vidéo. Et enfin, je vous annonce un intervenant de qualité pour la rentrée, hein, ça on fait plus dans la youtubeuse. Je vous, je vous présenterai à la rentrée Pierre-Yves Rougeron du Cercle Aristote. Il a fait deux de, de, de ouvrages là-dessus, la là, Grande Démolition, et, et euh, un qui a été sous-titré, je vous rappelle, comment on peut avoir une classe politique encore plus nulle. Et là, en France, tout ce qui reste du christianisme de gauche, Goliath, tous ces trucs-là, oui, eux, ils sont dans le visage de l'autre, comme le, eh ben, il fait, eh ben, le brave père Hamel aussi il était dans le, dans, le, dans le visage de l'autre. Ben, il l'a vu, vu un dernier coup, le visage de l'autre. Et euh, vous découvrirez le personnage, nous ferons une interview croisée sur les thématiques, évidemment. Euh, je pense que l'actualité, le ventre de l'actualité sera suffisamment fécond cet été pour nous donner de quoi rebondir, comme disent les mauvais journalistes, à la rentrée. Alors oui, alors aujourd'hui, euh, besoin... De clore le chapitre consacré à l'inégalité des chances à la naissance. Vous savez que ce chapitre, je l'ai entamé avec la vidéo, peut-on, euh, euh, de riche à pauvre sans passer par la casse-foot. Les chiffres, les statistiques auxquelles l'a accès le, le propriétaire de la chaîne m'ont montré que vous y aviez porter un intérêt certain et résultat, je l'ai doublé du, de sa petite sœur euh, qui s'appelle euh, « Et mon cul, c'est du tofu, euh, parents riches versus parents pauvres ». C'est un peu à la de Delavier, c'est un peu heuristique en fait, hein, heuristique de Eureka, l'art de trouver. On, a, on est pris d'une intuition et puis on la démontre en fait en détricotant le noyau, le, le roman à, à l'envers. Donc voilà, j'ai eu une intuition que j'ai détricotée en votre présence. Oui, je clôt le chapitre, disais-je, avec, avec un exemple. J'ai parlé, au-delà de la sécurité économique, euh, j'ai parlé des systèmes cognitifs et conatifs. Le, le cognitif étant l'art de penser, le conatif étant l'effort déployé à, cette, à, cette, à cet art. Le conatif c'est tout ce qui a rapport à l'effort. Et donc je soulignais... Ce qui me paraissait évident, mais qui ne l'a pas été pour tout le monde, que l'enfant de milieu défavorisé partait, avec ce que vous appelez un certain nombre de croyances limitantes, à, à déconstruire et qu'il allait, il allait devoir, et c'est la clé de ceux qui s'échappent au déterminisme social, il allait, il allait devoir se livrer. À un travail énorme euh, très consommateur en, en ressources et en, et en créativité en confiance à soi en confiance en soi et assez solitaire un travail de contre mimétisme consistant à désapprendre tout ce que ses parents lui ont appris exemple je donc je viens ta gueule, la mouette, je viens d'un milieu euh, modeste à défaut d'être complètement défavorisé. Il était modeste avec des micros embouchures de sortie que j'ai su, par lesquelles j'ai su, euh, su m'infiltrer. Hein. Toujours c'est l'avantage d'avoir un petit diamètre, c'est que... On ne, on ne m'a jamais dit euh, quand tu y arriveras, on me disait toujours euh, si tu y arrives. Hein. Ça, ça commence à ressembler un petit peu à une vidéo de Franck-Nicolas, hein. après Pravina, Franck-Nicolas... Euh, ça rime d'ailleurs, il faudrait qu'ils en fassent une ensemble. Euh, donc, exemple type, le, en fait, le, le succès était une, une hypothèse, quelque chose de facultatif, qui allait dépendre d'énormément de conditions. Et euh, ma mère poussait ce concept de la zone d'incertitude, même à des projets assez simples, comme par exemple celui de partir en vacances. Quand nous partions en vacances avec notre Ford Fiesta euh, blanche, euh, 1 litre 4 vitesses. Quand nous partions en vacances chez mes grands-parents, enfin chez ma grand-mère en Auvergne, eh bien, je me rappelle que bon, le trajet était une purge, hein, 90 sur l'autoroute, à fond de 4e, vous imaginez. Sans la clim, évidemment, avec les, les, les serviettes mouillées coincées dans les vitres, bref. Et euh, la, la putette en sky qui fait transpirer au niveau du cou. Et je me rappelle que moi, mon, mon premier souhait, c'était de, de demander, mais qu'est-ce qu'on va bien faire en arrivant Est-ce qu'il y aura mon cousin j'avais un cousin éloigné qui s'appelait Raphaël là-bas, enfin quelques membres de ma famille. Et donc je n'avais cesse de demander mais alors c'est quoi le programme du jour, c'est quoi le programme de demain, c'est quoi le programme d'après-demain, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qui nous attend et, et ma mère, dans cette espèce de, de prudence sacrificielle, ou plutôt pas très sacrificielle d'ailleurs, dans cette prudence assez égoïste, me disait euh, « n'en parlons pas, ça ne sert à rien, on n'est pas encore demain, on n'est pas encore arrivé, on ne sait pas ce qui peut se passer ». Et donc j'ai toujours grandi avec un, une idiosyncrasie, avec un système de valeurs, avec une, euh, un flipper de réflexes interne qui était euh, « tu ne sais pas ce qui peut arriver, tu n'as rien n'est rien en, en, en ton contrôle, rien n'est en ton contrôle, rien n'est en ton contrôle. Et euh, euh, empêche-toi, préviens-toi, limite-toi dans ce que tu peux finalement espérer. » car euh, le doigt vengeur du destin peut arriver et te l'enlever de sous le nez, en fait. Hein. C'est-à-dire que tu peux partir en vacances et pas arriver, euh, tu peux euh, attendre quelque chose du lendemain et cela peut être ôté à tout moment. Et donc j'ai grandi toujours avec la peur que ce que je m'apprêtais à déguster me soit ôté de, du, de devant le museau. Et je ne m'en suis rendu compte qu'à l'âge de 27 ans, en commençant Homme d'influence, qui à l'époque s'appelait Spike Séduction, qui était un très mauvais titre. Je vous expliquerai un jour pourquoi j'avais choisi un titre aussi, aussi bête, c'est une question de référencement Internet. Et je n'animais à l'époque pas des conférences, je n'avais pas encore la confiance en moi de parler devant plusieurs dizaines de personnes. Je la développais, mais je n'en avais pas encore le talent et l'aptitude, et donc j'organisais des petits ateliers de 3 à 4 personnes. Et euh, l'un de ses élèves clients, qui s'appelle Thomas et avec qui je suis encore en contact aujourd'hui, on s'est encore écrit sur WhatsApp il y a quelques minutes, donc je lui passe le bonjour, m'a permis à son insu de me débloquer par mimétisme sur lui, de me débloquer de cette purée de putain de merde, de, de croyances, euh, euh, comment, comment j'appelle ça, euh, inséminée, euh, de la zone d'incertitude. Que je, on, nous parlions de ses projets, nous parlions. De, il avait à l'époque euh, 17 ans, il doit en avoir maintenant, si je ne m'abuse, 28 ou 29, quelque chose comme ça, donnez-moi un an d'erreur. Et il, nous évoquions ses projets à venir, pléonasme, et il m'a dit quelque chose dont je me souviens encore, avec un grand naturel, ça, ça, ça, c'était totalement exempt de calcul. Il m'a dit... Euh, à une proposition que je lui faisais, il m'a dit « oui, mais de toute façon, ça, je verrai quand je serai riche. » Et à la limite, ce n'est pas « je serai riche » l'important, c'est le naturel totalement exempt, dénué de tout soupçon, de tout calcul, de toute construction, avec lequel il a substitué le « si » par le « quand ». Quand vous avez grandi dans un milieu ultra défavorisé à défavorisé, le succès est une hypothèse. Ce n'est pas « quand », c'est « si » tu y arrives. Dans un milieu où le capital, où la ressource, où la richesse, où la culture, où le réseau se transmettent à minima de génération en génération, et où le surcroît d'intelligence peut avoir lieu sur une génération dite, qui peut surperformer par rapport aux autres, mais ça part toujours d'un matelas de départ qui fait que même en cas de sous-performance, on est à un minimum déjà de réussite sociale qui nous classe d'emblée parmi les happy few, eh bien on ne dit pas si, on dit quand parce que c'est déjà advenu. Voilà. Euh, petite réflexion, à défaut d'être métaphysique, heuristique, sur le quand et le si, différence de système cognitif et cognatif chez les parents riches et, les, et chez les parents pauvres. Je clôt le chapitre avec ça et je vous dis à très bientôt parce que j'en ai plein d'autres à enregistrer. Alors que vous avez-je noté pour la conclusion oui, si ces vidéos vous apprennent quelque chose, pensez à les remercier d'un pouce. Si ces vidéos, si, si vous n'en êtes pas à, à votre premier pouce, pensez à le transformer en abonnement. Et euh, notez, donnez-moi en commentaire, proposez-moi des prénoms pour mon buste. Voilà, Benalla n'étant pas un prénom et étant interdit.